Reporters en colère Reporters en colère Ça fait violence Donc on est aujourd'hui dans la rue avec le collectif REC, REC reporters en colère. On est ici voilà pour gronder parce qu'on est en colère contre les violences policières, contre les entraves systématiques à notre travail sur le terrain, contre la réforme d'assurance chômage, contre la précarisation des reporters, des journalistes de presse écrite, de radio, ou des JRI. Il y a un certain nombre de difficultés qui nous sont opposés en tant que journaliste de terrain. Moi, je parle de ce que je connais. Vous, votre en... arme, c'est la vidéo. Voilà, moi, c'est la vidéo. Moi, je, je vais sur le terrain, je, je filme. C'est aussi une histoire de, de, de, de témoignage, de, de raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Et, et je crois que c'est aussi quelque chose qui protège. Euh, quelque part, on sait, nous, en tant que journaliste de terrain, que quand il y a des caméras, parfois, eh ben, les gens qui auraient pu être exposés à des violences à un moment donné, ben, parfois, ça les, ça les protège aussi un peu. Parce que, par exemple, parce que les gens ne nous aiment pas. C'est con hein, parce que nous on est là pour les protéger, on est là pour les défendre. Tant pis. Et depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes, l'utilisation des lanceurs de balles de défense et de grenades de désencerclement a doublé selon les chiffres de l'IGPN. Sa patronne a même réfuté toute idée de violence policière. Pourtant, un journaliste partisan des Gilets jaunes affirme lui le contraire. Il a été interpellé mardi dernier alors qu'il couvrait une manifestation de soutien à des travailleurs sans papier à Alfortville dans le Val-de-Marne. Bon, je commence à prendre quelques témoignages de travailleurs et de travailleuses. Et à ce moment-là, ce qui m'a semblé être un, un responsable du site de Chronopost, a commencé à enlever des, euh, des drapeaux syndicaux, des barrières et des portails. Et donc, ça a commencé à chauffer avec les travailleurs qui ne voulaient pas le laisser les enlever. Donc, j'ai sorti euh, mon téléphone pour filmer. Euh, je commence à prendre des témoignages en vidéo. Et en fait, à ce moment-là, j'ai comme, euh, quasi systématiquement, quand j'arrive sur un lieu de piquet de grève, des policiers euh, qui me demandent d'arrêter de filmer. Je refuse d'arrêter de filmer, je leur explique que je suis journaliste, que je fais mon boulot. Et donc, non, euh, je, je continue à filmer. Vous, je n'accepte pas euh, ce que vous êtes en train de faire. Et donc, à partir de là, euh, les policiers, bah, en fait, euh, du coup, se mettent un peu à, à, à monter d'un cran. Et il n'a pas de matricule, je lui demande son matricule. Euh, et c'est à ce moment-là qu'une autre personne euh, approche. À ce moment-là, je ne sais pas que c'est un policier. Il n'a aucun signe distinctif, il est en suite. Euh, et qui commence à me pousser, donc il me pousse, il me fait reculer d'une dizaine de mètres et à ce moment-là il me met un coup de poing au thorax et à ce moment-là moi je, je, je, je perds le contrôle, je m'énerve, je dis mais c'est scandaleux, vous, êtes, vous croyez au-dessus de la loi, je suis en train de bosser, etc. Euh, et, euh, et donc à ce moment-là je me fais interpeller, on me, on me dit voilà c'est un outrage à agent. Et il y en a un qui me, qui me chope le bras, euh, qui me le tire derrière, je, je jure de douleur à ce moment-là et je dis mais, mais tu vas me déboîter l'épaule et délibérément, il la tire et il me, il, il, me, il me sort complètement l'épaule. Euh, ils se mettent à quatre sur moi et ensuite ils m'embarquent. Ils m'ont menotté euh, et je jurlais, Je disais que j'avais l'épaule déboîtée, que je hurlais de vraiment de douleur et ça se voyait que mon épaule était sortie. Et ils m'ont gardé menotté, ils m'ont fait rentrer dans la voiture. Et quand la voiture a un peu avancé, eh ben, il y en a un qui m'a tabassé dans la voiture, le policier de là-bas, qui a commencé à m'insulter, qui a commencé à me menacer et qui m'a mis plusieurs coups de poing au visage en me disant voilà, c'est moi qui fais la loi ici, tu fais plus malin quand il n'y a personne, hein et, et avec des insultes racistes, etc. Jeunes les jeunes ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein On ne le fait pas pour le plaisir, hein Il est resté 24 heures en garde à vue, son portable a été placé sous scellé. Il est accusé d'outrage et de rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et c'est une nouvelle atteinte à la liberté de la presse et au secret des sources, dénonce une vingtaine de sociétés de journalistes dans le quotidien Libération. C'est-à-dire que moi, on m'empêche de faire mon boulot, mais on s'attaque aussi à la profession. Euh, quand on met mon téléphone sous scellé, sans aucune raison, parce que je suis, comme vous l'avez dit, je suis convoqué pour outrage et rébellion, euh, pas pour atteinte à la sécurité de l'État. Euh, donc quand mon téléphone est mis sous scellé et qu'il est envoyé au parquet de Créteil pour être exploité, et c'est assez inquiétant quand on sait que le parquet, en France, est intimement lié avec le pouvoir politique. Et bien en fait, c'est une attaque en règle contre, contre la profession, parce que si euh, les informateurs, les sources, euh, aujourd'hui n'ont plus confiance en le fait que euh, les téléphones, les ordinateurs des journalistes sont sécurisés et sont protégés, et bien plus d'informations. Mon téléphone, c'est mon outil de travail qui contient mes notes, qui contient mes correspondances, qui contient mes images, avec lesquelles j'ai filmé Alexandre Benalla par ailleurs euh, le, le, le, le 1er mai de l'année dernière. Gaspard Glance est le fondateur est du site d'information indépendant euh, Taranis News. De... Il a notamment Il a de... contribué de... à la documentation de l'affaire Benalla, grâce à ses images du 1er mai qu'il a rendues publiques. Quand l'affaire a éclaté en juillet, il dénonce fréquemment les dérives policières. Comme ici, où, en violation des conventions de Genève, des policiers se font passer pour des journalistes. Hey hey, tranquille, qu'est-ce qu'il bah fait bro, RG, là, RG là C'est interdit, convention de Genève, gros. Qu'est-ce qu'il fait, interdit Qu'est-ce qu'il fait Convention de Genève, vous n'avez pas le droit de bah vous déguiser en jour. C'est un peu, est un militant, il est un peu ouais. le Bourge-Anard euh, qui se la raconte, là, aller faire des trucs un peu euh, déjantés. Le quoi, euh... le Bourge-Anard Mais bah oui, mais c'est ça, c'est les mecs, il faut qu'ils s'en quoi, parce que sinon, ils se font chier. quoi. Samedi 20 avril, Gaspard Glance couvre l'acte 23 du mouvement des Gilets jaunes. Alors qu'une grenade explose à ses pieds, place de la République, il cherche à en informer le commissaire, affirmant avoir été visé. Poussé par un policier, il lance un doigt d'honneur. Si tu continues, tu risques de redoubler. Est-ce que tu viens de me faire un doigt Non, non, non. non, tiens, encore, t'en Il est ensuite interpellé et placé en garde à vue. Motif participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique. On peut être journaliste, avoir des idées pour, euh, des idées pour les opprimés, les minorités. On connaît le profil type. Mais là, c'est un activiste. Mais on n'est pas obligé d'aller insulter les forces de l'ordre. Alors, David. Moi, sur l'acte 4, euh, tout mon matériel de protection a été confisqué par des policiers à Bastille. Donc, il y avait mon casque de moto, un masque à gaz, euh, des lunettes de protection. Il y en avait pour à peu près 300 euros de matériel. J'ai essayé d'expliquer à ces agents de police que j'étais euh, journaliste, et que dans mon sac, il n'y avait que des appareils photo. Enfin, ils m'ont bien vu nous confisquer tout le matériel de protection euh, sachant que sur des sur les actes c'est quand même assez violent si on n'a pas de matériel de protection on peut pas travailler les gars les gars les gars les gars les gars les pourquoi tu me matraques comme ça Pourquoi tu me matraques comme ça Quelle raison de me matraquer Je Respecte la presse, on a plus les gens Il n'y aucune raison de mettre un coup de matraque Il y a aucune raison de mettre un coup de matraque Je Respecte la presse, bordel Respecte mon autorité Et après, selon les... sur les autres actes, oui, les trucs réguliers, c'est-à-dire on se prend des coups de matraque, des coups de bouclier. et c'est sur... des petites provocations auxquelles il ne faut pas répondre, c'est un peu le genre de provocation qu'a eu Gaspard samedi dernier. Quoi. Et lui, il a répondu malheureusement. Son jugement aura lieu le 18 octobre. En attendant, Gaspard Glance a interdiction de couvrir les mobilisations du samedi à Paris. Lui c'est ça, c'est un peu profil quoi, tout va bien chez lui mais comme ça va bien chez lui euh, et qu'il manque de rien et ben il va sur les plans les plus foireux black qui existent donc le, voilà c'est le typique ça, black bloc, black bloc journaliste et donc non, euh, non, voilà, non, et mais... Black bloc journaliste ça je ne connaissais pas, non mais quand il était jeune, euh, moi j'ai un article de lui quand il était jeune il a insulté euh, oui, je ne oui. sais plus bon voilà c'est pas nouveau Il bon, avait bah... insulté sa proviseur le fait de prétendre être journaliste n'est pas un permis de commettre des délits. Pourquoi ce qu'il a, a fait. Être journaliste Il pas pour je, vous. Ouais. Je, je, alors je vais vous dire très simplement, je pense que journaliste, c'est aussi avoir une carte de presse. Euh, et, et pas je trouve... seulement, parce qu'à cette condition. Euh... Ah ouais, mais je, je, je pense que c'est ça. Castaner, c'est quand même terrible. Il n'a aucune personnalité, aucune personnalité, Castaner. La semaine dernière, ils ont émis une alerte enlèvement pour ses testicules. <rire> J'ai regardé euh, notamment ce qu'il disait de moi. Ça doit être un vrai journaliste d'investigation. La dernière fois qu'il a parlé de moi, son tweet, c'était « Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner ».« Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner ». On règle ce problème à un moment d'être de, de, de, de, de, ciblé par la police et qu'à un moment, il euh, y a un ministre censé dans ce pays euh, de l'intérieur qui euh, fait un vrai rappel aux forces de l'ordre en disant qu'on est hors est jeu, que... quoi, on est hors zone, quoi. faut arrêter de nous tirer dessus. Quoi. Voilà ce que vous pensez peut-être être un journaliste, moi non. Euh, et donc, samedi dernier, qu'est-ce qu'il a fait Il a provoqué les forces, il leur a fait un doigt d'honneur. Je vous le dis, c'est pas parce qu'on met une GoPro sur un casque et qu'on se revendique journaliste qu'on a un, une impunité. Il n'y a pas de RIO, Nulle hein part. Ah si, là-bas, il y a quelqu'un qui a son RIO. Un sur sept. Bien sûr. Mais notre travail c'est d'informer, vous êtes en train de l'encraver, et ça c'est pas légal monsieur Qu'est-ce qui motive ce contrôle monsieur s'il vous plaît On est tous reporters, on a tous notre matériel, on a tous notre carte d'agence On est équipé avec pour la manifestation, pour la couvrir Vous par contre vous n'avez pas votre RIO, vous non plus monsieur Ah bon Ne touchez pas ne touchez pas, ne touchez pas Il n'y a pas de pendant un maintien de l'ordre, vous l'affirmez ça Vous ne pouvez ni de, être de cagouler, devant une trentaine de RIO Personne n'a de RIO Pour vous cacher C'est quoi une république où les fonctionnaires sont pas identifiables Six c'est pas une bonne un contrôle de police en cours, Je vous demander de reculer. Et nous, légale, et nous, vous demande sur quelle motivation c est, c est. vous contrôlez un reporter Alors qu'on a à la entre reporters. Ah bon. Bah, et par contre, vous avez vous besoin de porter besoin. votre RIO, monsieur. Vous ça, Déjà, ça, vous avez besoin, c'est la loi. Je de base. Mais je vais reculer. Il n'y a pas de souci. Mais, bien, mais moi, moi coup, je vous demande de porter votre RIO avant de reculer. Je veux savoir qui me demande, qui me donne cette ordre de reculer. Sinon quoi On a besoin de notre distance de sécurité. Là, vous, vous l'avez, monsieur. Monsieur, lâchez-moi, monsieur. moi lâchez-moi, monsieur. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Laissez. Laissez-le. Laissez-le. moi Je ne pose aucune résistance. Allez en ligne, en ligne. Ah là c'est bon là Il y a 50 journalistes, vous êtes en train d'en arrêter deux là, pour rien, vous êtes ridicule là. Sortez vous à Rio là, vous êtes tout là Je, veux que vous, mais je vous je vous dis ce que je pense moi. C'est que quand il y a des attentats, c'est nous qui sommes en première ligne et qui Ça, je suis d'accord. Par contre, quand il y a un petit truc, ouais, parce que on sait de quoi on parle. vous, laissez-moi terminer. Parce que là, ça fait trois heures, trois heures qu'on a affaire à des énergies. Mais je suis pas contre vous, en monsieur. Plein la gueule. Et il y a des gens comme vous qui vont les prendre une image volée à 20 heures. Ça fait trois heures qu'on en fait plein la gueule. Monsieur. Et on va être diffusé sur Internet pour violence policière. 1, 2, 3. Et attendez, j'ai pas fini. 4! Eh, c'est le risque du métier, non, hein. Ça va, ça va, ça va, c'est bon. Et on doit mettre dans la bite et, et après bon, on bon, pourra parler, bon, ok? Je pleurer. Euh. Ouais, je veux pas pleurer, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Mais, ça, bah, pas bah, pas, bah, bah, bah, bah, bah, faut que des fleurs et ça y est. Voilà! Merci pour les jambes! Et heureusement j'ai encore ma bite. Dégage, dégage, Je suis journaliste Vous blessez moi Je suis journaliste Desta Blesse ça dégage, Je suis journaliste dégage, Tu, tu blesses ça J'ai le droit Oh J'ai le droit d'être là J'ai le droit de faire mon boulot D'accord je crois que c'est David Dufresne, euh, avec ses référencements sur, sur Twitter des, des violences policières, qui a établi que le nombre de blessés, euh, les, les journalistes représentent 10% du nombre de blessés total des manifestants. Il euh, n'y a pas 10% de journalistes dans les manifs. Donc ça veut dire que les journalistes sont, extrêmes, sont surreprésentés dans le nombre de blessés total euh, des manifestations. C'est bizarre, non « C'est des pros Mais ici c'est gros, c'est gros »« Laissez-le se filmer, laissez-le se filmer, laissez-le se filmer !»« Mais là vous avez un trou mais qui est énorme !»« Là je ne s'en Enfin, je veux dire, on est dans un piétinement absolu, là, de la liberté d'informer. « Reporters en colère, stop aux violences policières !»« Reporters en colère, stop aux violences policières !» Vous, vous avez parlé de la victoire des médias faibles sur les, les médias forts. Non, c'est un c'est un chercheur en, oui. en, en, en médias qui a dit ça. Les médias faibles, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, les, les, les tous ces automédias qui sont en train de se créer, oui. ou ces médias indépendants, oui. les reporters, les radioparleurs, les Bastamag, Mediapart étant la tête de pont, et tout un tas d'autres qui sont en train, effectivement... Eh bien, de faire. Euh, je, je suis dans la même lignée, c'est-à-dire de combler un manque, de, de renverser la perspective, d'apporter un contre-champ.